Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de casser un mythe. The mythe en voyance de la relation karmique. Vous avez l'impression d'être bloqué par une relation karmique. Alors je ne dis pas que je ne crois pas à la relation karmique, hein, qu'on se mette euh, bien d'accord. J'aime bien moi-même regarder avec mes consultants la relation qu'ils ont eue dans leur vie intérieure, avec la personne qui les bloque. En général on trouve toujours des choses extraordinaires. En revanche, je me suis rendu compte avec les années d'expérience qu'il est possible de dépasser ce blocage et cette relation qui vous bloque. Est-ce que vous-même vous sentez dans une de ces situations Vous ne pouvez pas vous déconnecter de la personne, de lui ou d'elle, vous sentez votre vie sentimentale totalement bloquée, vous n'avez jamais ressenti une telle connexion. Vous êtes certain que c'est votre karma, que vous devez vivre des choses ensemble. C'est comme si vous, avez, vous étiez reconnu en fait, vous connaissiez déjà dans une vie intérieure, c'est une connexion... Que vous pensez ne pas pouvoir dépasser. Il ou elle toujours, toujours dans vos pensées, avec vous, vous réveillez, vous, vous endormez avec, vous le ou la sentez toujours avec vous et vous êtes toujours connecté. C'est comme comme une drogue. Ok alors vous êtes dans une relation karmique. Si vous ressentez que ça, vous êtes dans une relation karmique. On peut même voir ensemble ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure et même dans vos vies antérieures et que votre réincarnation est conscience ou non de ce que vous avez vécu. Il reste des bribes qui font que vous vous sentez totalement connecté à cette autre âme. Et bizarrement, bien souvent, vous vous demandez pourquoi. Non seulement ce n'est pas votre genre, mais en plus, d'habitude, vous réussissez à passer outre une relation et à avancer. En plus, parfois même, vous lui courez même pas après. Vous essayez, vous essayez d'évoluer, mais vous sentez votre vie sentimentale totalement bloquée. Vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive. Ben, nous allons voir ensemble comment dépasser ce blocage, dépasser cette relation, débloquer votre vie sentimentale et passer à autre chose en quatre étapes. Et je vous donne un petit secret à la fin de la vidéo concernant l'autre personne et son comportement, si vous tenez jusqu'au bout. <rire> J'aime bien ce petit truc. Premièrement, vous êtes volontaire, d'accord Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes volontaire. Vous êtes volontairement bloqué dans cette relation, comme dans une relation à une drogue. Est-ce que grâce à volonté, vous pourriez sevrer, vous sevrez vous-même d'une drogue Oui. Est-ce que c'est facile Oh que non Très très difficile. On devrait même ouvrir un groupe spécial, genre les connexions karmiques anonymes, parce que cette connexion, elle vous tient là, elle vous tient vraiment, ah, comme si c'était au-dessus de vous, au-delà de votre force de vouloir, pardon, absus de pouvoir vous détacher de cette personne. Pour les fumeurs, c'est pareil. Hein. Si vous n'avez pas foncièrement envie d'arrêter, si vous avez encore ne serait-ce qu'une once d'envie de rester fumeur, alors vous n'arriverez pas à tenir sans cigarette. C'est-à-dire vous tiendrez quelques jours, semaines, mois, et des mois, ou même j'ai vu des gens reprendre après plusieurs années mais vous reprendrez. Parce que vous ne vous visualisez pas, vous ne sentez pas le plaisir, le réel plaisir de ne plus être fumeur. Je parle en connaissance de cause. C'est comme si cela faisait partie de votre personnalité. C'est un vrai plaisir de ne plus être fumeur. Et de la même manière, vous n'avez donc pas foncièrement envie de vous déconnecter de cette personne. Quand vous le faites, c'est comme un manque. Un réel manque. Ce n'est pas, pas du cinéma, hein. c'est réel. Vous sentez vraiment ce manque comme un manque d'oxygène, un manque d'énergie vitale. Donc, par conséquent, la première étape et la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez réellement envie de vous déconnecter de cette personne Et acceptez-vous d'être bloqué comme ça encore plusieurs années s'il le faut, au risque d'être peut-être déçu au final Êtes-vous sûr que vous ne préfériez pas dépasser ce blocage et vous dire « j'ai ma vie sentimentale entre mes mains et j'avance ?» Et la deuxième étape, arrêtez avec les signes que vous traduisez à votre sauce. Ok, vous avez vu un numéro et c'est son numéro de téléphone. Bon, ça, c'est un très gros signe. <rire> et alors C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez de voir ou pas ces signes. Ils existent Oui, mais d'autres signes aussi existent. Et vous voyez ce que vous voulez. Si vous décidez d'avancer, alors vous dirigerez votre attention sur d'autres signes. Vous direz, ils existent, mais c'est ma volonté qui choisit ce que je regarde. Et je les laisse de côté, je les ai vus, mais je passe, comme en méditation. Quand on vous dit en méditation, de laisser vos pensées passer sans y prendre garde, sans bloquer dessus. Troisième étape, avancez <rire> Ne vous laissez pas bloquer. Vous avez décidé de tout remettre en question, de vous déconnecter de cette personne. Vous en avez vraiment envie et le plus étonnant soit-il, c'est le secret dont je vous parlais, le voilà. À ce moment-là, vous, vous avez réussi à vous déconnecter. Vous vous sentez détaché, commencez vraiment à vous détacher, mais réellement. Et à ce moment-là, il ou elle revient toujours à ce moment-là, toujours. Parce que cette personne-là, inconsciemment, elle ne le sait pas, hein, se nourrit de votre énergie. Et donc, quand il ou elle ne la sent plus, totalement inconsciemment, elle a un manque. Elle pense à vous et elle revient. Attention, on est dans le domaine de l'invisible. Donc, donc, donc, oui, ça peut être, paraître carrément bizarre ce que je dis. Cette personne ne sait même pas pourquoi elle ressent cela. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ou elle va penser à vous et reviendra. Et c'est à ce moment-là où vous, vous commencez à vous sentir super bien, à reprendre votre vie en main et à vous sentir plein d'énergie. Vous êtes en train de vous sevrer de l'autre. C'est à ce moment-là que cette personne va revenir vous contacter et vous perturber. Et souvent, vous commencez à vous sentir bien et ça vous vient tout chambouler. Alors raisonnablement, vous diriez « je laisse tomber, je viens de m'en sortir, je ne vais pas replonger ». Mais émotionnellement inconsciemment et émotionnellement parce que ça va ensemble je pense. Vous vous dites « j'ai tellement attendu, ce serait de la folie de ne pas accepter une telle chance ». Mais la chance de quoi Cette personne vous aura fait plus de mal que de bien. Cette personne vous a rendu addict, vous a bloqué votre vie sentimentale. La seule chance que vous avez c'est alors l'ego, il n'y a pas de négatif dans ce que je dis, mais c'est l'ego. C'est-à-dire que vous, vous dites enfin j'ai ce que je veux, comme un enfant qui voudrait du feu et qui laisse tomber parce qu'il n'arrive pas à allumer le feu avec les pierres là. Et puis un jour, le feu il vient à lui. Bon, c'est un peu bizarre l'image, mais le feu il vient à lui. C'est-à-dire qu'il y a une, deux branches de bois qui font claque avec la foudre, le feu vient à lui, il se dit je vais aller jouer C'est vraiment ce que je voulais, je vais aller jouer. Même si on m'a dit que c'était dangereux, et en fait, j'ai tellement attendu que je vais aller jouer. Et puis il se brûle, mais quand je dis se brûle, il se brûle la vie. La vraie brûlure, celle qui marque vous marque à vie. Mais si ce que vous voulez est mauvais pour vous, si ce que vous voulez n'est plus la bonne chose pour vous, au moment où vous l'avez, il faut savoir à ce moment-là lâcher prise et laisser derrière ce qui vous pollue. Et aller de l'avant pour une vie plus épanouie, pour une vie heureuse, pour une vie lumineuse. Et c'est comme ça qu'on arrive à la quatrième étape, la gratitude. Alors la gratitude d'avoir rencontré cette personne pour avoir dépassé ce blocage qui datait de plusieurs vies, vraiment, et d'avoir vécu une expérience si puissante que vous avez grandi d'un coup. Vous avez développé votre volonté, votre force de volonté. Vous avez tourné la page sur une histoire qui aurait pu vous détruire. Vous avez grandi d'un coup et vous ne retomberez plus jamais. Vous avez dépassé cette peur, la peur du vide, du manque, de l'abandon. Vous vous sentez incroyablement forte ou fort et prêt à tout vivre. Vous avez coupé ce lien qui vous tirait vers le bas. Vous êtes extraordinaire. Et n'ayez aucun doute là-dessus. Hein n'ayez aucun doute là-dessus. Quand vous dépassez un tel blocage grâce à votre volonté, que vous prenez le dessus sur des émotions si fortes, si aliénantes, alors vous êtes extraordinaire. Vous pouvez être fier de vous. En tout cas, moi, je suis fier de vous. <rire> si vous avez réussi ça, extraordinaire. Merci beaucoup de tout mon cœur et merci de tout mon cœur pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous, avez, vous aussi vous avez réussi à dépasser une relation karmique ou si vous êtes encore en plein dedans. Je vous remercie beaucoup m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce, le haut, et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande aide. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière, de spirituel. Prenez soin de vous et à très très bientôt.